Salut Jerry Bonjour Tu viens bosser à zini Sainte-Mère Ah bah avec plaisir oui J'ai plein de jobs pour toi Monte donc Merci Bonjour Salut Thierry Ça va Jerry Ouais super Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en Normandie où je vous emmène bosser dans une série de vidéos à liker, partager, commenter comme à votre habitude. Comme tu peux le voir, hein, c'est un vrai camion, hein, <rire> un peu <j> brillant. <rire> Bienvenue sur le site en tout cas. Merci Daniel. Alors explique nous justement ce que représente Isigny-Sainte-Mère aujourd'hui. Donc Isigny-Sainte-Mère euh, euh, date euh, depuis 1909, donc c'est déjà okay. une vieille entreprise avec un savoir-faire ancestral. Euh, c'est un statut coopératif. Donc, euh, l'homme est vraiment au cœur de l'entreprise. Combien ce de soit, personnes Donc, on est 1000 personnes. Wow. Nos produits sont bien réputés au travers le monde, puisqu'on mmh. est sur 45 pays dans le monde. Wow. Donc, on l'a dit beurre, crème, fromage, carambert euh, donc, appellation d'origine contrôlée, pont-l'évêque, mimolette donc, des produits qui sont connus et reconnus. Euh, nous développons aussi des laits infantiles. Nous avons des laits pour les bébés. La donc, fameuse poudre de lait, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Nous, ah. donc, nous nourrissons 2 millions de bébés par jour. Par, hein, jour, par okay. jour, Donc ça fait quand même du monde. Voilà, okay. voilà. et donc cette activité, lait infantile, se renforce, se développe actuellement. Et, et, et alors, justement, nous... quelles sont tes actualités par rapport à ça J'ai vu qu'il y a des constructions ici. Voilà, donc <rire> nous avons une nouvelle usine qui sort de terre et il nous faut euh, environ 140 personnes, euh, nouvelles personnes. Okay dans Écoute, tous les corps de métier. C'est pour ça que tu recrutes, moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que tu pour ça que es là. <rire> tu ne vas pas être déçu, donc effectivement on a besoin de tous les corps de métier, et en particulier dans le domaine de la technique et de la production, mais aussi de la maintenance, que ce soit du laboratoire, que ce soit de la qualité. Bon, bah alors moi j'y connais rien, mais ça me donne envie de bosser ici. Non mais tu vas devenir rapidement professionnel, on va te mettre dans l'immersion, tu vas rencontrer déjà des hommes de l'art voir euh, de visu, on t'attend, on compte sur toi. Merci Daniel. Merci Jerry. Bonne journée.